Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour ça y est les vidéos PS5 nous sommes enfin autorisés à vous parler des temps de chargement à vous montrer l'interface de la console et donc des jeux Naughty Dog et du coup vous allez voir 4 vidéos qui vont arriver avec le comparatif The Last of Us Partie 2, The Last of Us Remastered, Uncharted 4 et Uncharted The Lost Legacy à chaque fois on vous montrera l'interface, on fera un, temps, un comparatif des temps de chargement PS4 Pro PS5 et on vous dévoilera l'introduction du jeu sur Next Gen. Donc avant toute chose, je tiens à signaler que voilà, c'est c'est pas des versions Next Gen, ce sont des versions rétrocompatibles, faut pas s'attendre à non plus quelque chose d'incroyable. Il y a certains jeux qui sont un peu plus affinés, un peu plus, un peu plus Vous savez que sur PS5, il y a deux trois types de rétrocompatibilité. La rétrocompatibilité de base où en gros le jeu version PS4 Pro tourne sur euh, PS5 sans, sans rien. La version peut légèrement améliorer sans patch où grâce à la puissance de la console, certains jeux vont avoir une meilleure résolution, des framerates un peu plus élevés, mais sans arriver à la résolution 4K et sans arriver à du 60 FPS. Mais quand même, automatiquement, nativement, ça s'améliore. Et enfin, il y a la rétrocompatibilité boostée via un patch où là, en fait, c'est le boost de la PS5 qui permet une vraie résolution 4K, une vraie euh, euh, 60 FPS, voire même plus. Donc voilà, malheureusement... Pour le moment, les jeux Naughty Dog ne sont pas touchés par cela. On ne sait pas si ça arrivera. Mais donc du coup, on veut quand même vous montrer à quel point, même sans ça, c'est déjà beaucoup plus rapide. Donc on a déjà fait les vidéos d'installation que vous pouvez retrouver juste ici si vous avez envie. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, comme ça j'y réponds. Mais là on commence avec The Last of Us Partie 2. Et notamment, regardez, voilà, l'interface de The Last of Us Partie 2 que moi je trouve assez classe, assez sympa. Euh, si vous voulez une grosse présentation de toute l'interface de la PS5, elle s'affiche juste en haut de votre écran, je l'ai fait sur ma chaîne euh, principale, enfin sur ma chaîne secondaire plutôt, où je parle un peu de, voilà, de cette interface, je vous la présente en long et en large, et je parle des, des, des options d'accessibilité qui sont très poussées, que moi j'ai vraiment bien aimé. Et du coup, on va parler donc de, euh, de, cette de ces jeux PS5 avec The Last of Us Part II, puisque sur PS4 Pro, il fallait 54 secondes pour lancer le jeu. C'est-à-dire, on partait du menu de la console jusqu'au menu de The Last of Us Partie 2, il fallait 54 secondes. Sur PS5, nous passons à 33 secondes. C'est beaucoup plus rapide, c'est divisé par deux pratiquement, et donc on le ressent vraiment. Pour lancer une nouvelle partie, il fallait 53 secondes sur PS4 Pro. Quand on partait du menu de la console pour lancer une nouvelle partie, 53 secondes. Là encore, on passe à 34 secondes sur PS5, donc là encore, un pratiquement divisé par deux, ça va quand même beaucoup plus vite. Et lorsque l'on revenait, revenait au menu principal et qu'on relançait notre jeu pour reprendre notre partie, il y avait 1 minute 33 de temps de chargement sur PS4 Pro, et ce temps de chargement descend à 43 secondes sur PS5. Donc autant vous dire... Que, au niveau des temps de chargement, à chaque fois, on est pratiquement divisé par deux. Alors, si on avait été un peu déçu des temps d'installation, de, puisque bah, pour Uncharted 4, Uncharted The Lost Legacy et Last of Us Remastered, bah, c'était même plus efficace, limite sur euh, PS4 euh, Pro. Là, on voit sur PS5, par contre, le SSD fait son travail et c'est beaucoup plus rapide. Donc, c'est très agréable. Donc voilà, je vais vous laisser maintenant avec l'introduction de The Last of Us Partie 2 sur PS5. Vous allez voir, ça fait toujours plaisir de la revoir. Là, surtout que ça va un peu plus vite. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit like, un partage, un commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça nous aide hein, tout cela. Euh, surtout si vous avez des commentaires pour nous dire un peu si on oublie des choses. Donc voilà, nous on se dit à très vite pour les jeux Uncharted 4, Uncharted Lost Legacy et The Last of Us Remastered. A bientôt, merci à tous. Je sais pas ce qui m'a pris. J'étais censé la conduire jusqu'au Luciole et m'en aller. On a traversé la moitié du pays ensemble. Et elle voulait donner un sens à son immunité. Peut-être que j'ai fini par croire à cette histoire d'Armède. Peut-être que je faisais ça pour son bien. Et puis on est arrivé. On a trouvé les lucioles. Grâce à elle, ils allaient enfin pouvoir faire ce remède. Le seul problème, c'est que ça l'aurait tué. C'est pas... Qu'est-ce que vous faites là Vous ne pouvez pas la prendre. C'est notre avenir qui se joue ici. Pensez à toutes ces vies qu'on pourra sauver. Putain de merde, Joël. Qu'est-ce que t'as foutu Je l'ai sauvé. Allez, Ellie. est sorti. On lâche pas. Bordel. Ça c'est Quel merdier. Elle y est au courant Je lui ai dit qu'ils avaient fait des tests. Je lui ai dit que son immunité servait à rien. Et elle y a cru d'après toi Elle n'a jamais dit le contraire. On devrait y retourner. – Bon, je m'en occupe. Vas-y. – D'accord. Et pour ce que tu m'as dit tout à l'heure... Je crois bien que j'aurais fait exactement pareil. J'emporterai ton secret dans la tombe. plus tard, Tami.